Euh, nous avons concouru ou sollicité le label, en tout cas, euh, il y a maintenant trois ans, euh, en 2016, et on avait eu euh, délivré un premier label, euh, trois arrobases. Bon, on était satisfaits pour une première. Et puis, en 2017, une de plus, ça faisait quatre. Et enfin, pour 2018-2019, cinq arrobases. Donc, c'est une très belle satisfaction euh, du travail accompli ici et, et nous en sommes heureux et fiers. Oui, c'est un choix stratégique qui euh, s'appuyait euh, sur deux éléments. D'abord, euh, une politique tournée vers euh, un développement de nouveaux usages, pour nos concitoyens et ensuite un accompagnement. Nous avions une petite expérience dans le domaine de l'accompagnement depuis des années déjà, mais nous avons voulu l'amplifier et le développer. Voilà, les deux. Oui, c'est un choix stratégique pour les nouveaux usages. Chacun comprendra de, de quoi je veux parler. Le numérique nous, nous envahit, nous accompagne, nous précède. Souvent, on a besoin de, de s'y adapter et de se développer de se développer, chacun pour soi, d'ailleurs aussi, et pour son usage personnel. Oui, absolument. Euh, échanger expériences, euh, aller voir ce qui se passe dans d'autres villes, dans d'autres collectivités. Euh, regarder ce qui se passe aussi comme évolution scientifique et technique hein, dans ce domaine-là. Et on est peut-être au début d'un grand chambardement, euh, que sais-je. Euh, en tout cas, nous voulons l'accompagner et aider euh, tous nos concitoyens, que ce soit les petits au travers des écoles, les adultes, euh, les, les retraités euh, aussi, dans leur usage quotidien et dans la nécessité de d'utiliser ces nouveaux outils. Mais c'est l'usage qui compte, plus que l'outil. Oui, nous sommes très fiers parce que ben, c'est d'abord accueillir toute cette modernité, c'est important. Et, et comme la modernité est au cœur de nos politiques publiques, de la même façon que la proximité avec les citoyens, nous avons besoin de partager avec les autres, d'accueillir les autres et de montrer que c'est un élément de développement démocratique important que de que de travailler avec voilà le numérique aujourd'hui pour tous et de l'école.